Qui m'en a de petits boutons? Ouais, on est trop là. Oh, on peut pas tester du tout. Bon, c'est normal qu'il y a ce truc là-haut. Oui, c'est pas bien. Non, c'est pour. C'est le E. Oh, ça va, ok. C'est pas possible. J'ai baissé ah, oui. ça c'est le. Comment ça déjà Il Bah, qui kidnappe Zelda en fait. Parce que lui c'est pas Zelda, c'est Link. Non, attendez. Bah, tout le monde croyait que Zelda. Ouais, oui, un... je sais. Et puis même pour Samus. Puis, ben Ah, Je suis Non, c'est Navi. En anglais, c'est Nevi en fait. Oui, c'est c'est qui qui donne le J'ai le temps alors. Pour, pour que tu parles plus vite. Mm -hmm. Ah, ouais, comme ça, ça va plus mal. Je 15 points pour commencer. non Sinon, là, on serait à 3 minutes. Et eux, c'est des elfes. Tu vois ce qu'il fait avec cette pierre. Je ouais, il doit être pointu, parce qu'après tu vas l'aider, je crois. C'est bizarre, il y a plein de taux qu'à faire. En fait. Non, c'est coquillerie. Ouais, bon, ça, ça va être bizarre. C'est bizarre, ça doit être pointu comme... <coughs> comme Link, <Nick, fait> <rire> Ouais, mais ça va rien. C'est Link, ça va rien. Tu vas voir le nom que je lui ai mis. Hello, eh C'est quoi ce nom ouais j'ai eu la fin de mettre un ah, nom en fait il dehors tout habillé c'est bon ouais y a pas de pyjama ouais il a bonne de pyjama moi bon, au début c'est ce qu'il faut faire mais après j'ai <rire> fait <C 'est... rire> tu peux pas jouer avec la vitesse à accélérer quand même bah non je... mais là je, je laisse pour le début c'est tout c'est un peu long mais... Mais non, parce que je voulais. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Pas plus rapide que ça en fait, hein. là pour l'instant. Peut-être parce que j'enregistre. Il est grave. Là-dedans, il y a des coeurs. Mais je ne pas les casser pour un C'est nous qui bah, vient viens les chercher. C'est pas le moment C'est mes bonbons. Ça part pas. C'est comme une dégare un en moins. On... Sauf que. On est occupé. <rire> <rire> C'est toi qui ira Parce que nous on est occupé C'est ouais, attends, je vais t'être Bah on tous les trois Non, je vais le Je Bah vais Tiens, je regarde Des jeux j'ai je regarde Ok <rire> c'est pas une brique. Normalement, je. Mais... Non, mais tu fais ou quoi. Non. Je te vois pas. Quoi euh, pas... oh. Sérieux, ouais. C'est pour dire ça Ça, c'est mon verre ça, c'est mon ouais. Pourquoi je fais ça, moi Je coupe les trucs en deux. J'sais pas. Non, ça on peut pas prendre encore. Le son du jeu est un peu bizarre, moi. Moi, je sais parce que Nick gueule dans tous les sens. ce Voilà, excusez-le, il y a bien un rubis dans le poteau. Il m'a coupé les pancas. Bah, il m'a donné un rubis, en fait, euh, les pancartes. Je peux le prendre. Mais oui, je peux prendre. Mais pourquoi, les... lui, il arrive pas euh... Mais non, il fait autre chose avec la pierre. Oh. <rire> bon, j'ai fait pour descendre qui ah, est pas encore monté bon ouais. mais dedans, paquet. Quel paquet de c'est le qu'est-ce qu'il Ah, que béni, hein? ah. Ouais. la meuf sur le toit en oui je sais ah, pas où elle pas ah, sur cette Halloween. allez où la porte oh la okay. merde il y a un truc qui Oh attends deux secondes deux secondes, yeah, yeah. Deux, deux secondes. mm Je vais chercher 5 encore. Ah, pour commencer, il bah, avoir encore un mmh. trucs. Bah oui, il faut le bouclier. Ah, il y a un truc hein. bah, ouais, voilà, je vais 5 cinq... mmh. Monsieur Njols, nous demande un euh, bouclier et une épée. Faut passer. Mmh. Voilà le magasin, si. Mmh. Bon. <rire> Mais me parle pas toi Pourquoi oh, le... oh. ça veut dire C'est bien de faire ma... majeur un masque C'est euh... le deuxième Ouais, ah, c'est là le magasin. Qu'est-ce que tu as dit Major un masque Ouais, qui Ah ouais, je vais laisser la sur le micro. Fait si j'écoute du acte, fait... Ouais. Mais en fait, t'es obligé de te regarder quand tu vas sur une pause. Non parce que si t'as envie de quitter le truc, il faut appuyer sur B. Ouais il a dit encore ouais, dit, Est-ce que t'as ton épée de tout ce chien Kokuris Warren. M'épée coquuri il va me laisser passer moi bon, ah, normalement on peut faire un peu hein, qu on qu'on part pas et qu'on a le son non non personne ne s'en plus plus Non. plus de plus de plus de plus de de plus ah, ouais plus ah, tout... là, là là. <rire> de plus de du coup pour actionner le bouton, il faut cliquer euh, là. et là. Attendez, j'ai mis sur la flèche là. On lui, va me parler pendant une heure. C'est l'arbre mojo. Mmh. C'est l'arbre mojo. Mmh. Moche. Non, mojo. Ah, ah bon, et des centres, des centres Attends, non, heure, alors, Ah, puis. Ah, Non, bon, il y a personne. les c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ma c'est une c'est ça, c'est ça, c'est oui c'est c'est très c'est déjà 10h alors que normalement il 9h sur le téléphone va faire toucher à chaque fois que tu découvres un truc ça va faire un peu ouais, mais au début après non ouais non quand, euh, quand c'est la première fois que tu le ramasses ah oui. Ah oui. Il faut chercher un cœur link l'achat euh, mais il fait non, il, il fait quoi avec la <rire> Nessun Ah là elle me dit euh, Ouais tu peux grapper au oh, lien avec ça euh, ouais. C'est quoi ton prénom C'est dire Euh, est... euh est est ça, Oh le mais dans le Ce jeu il, il, est, il est lent quoi. Ça il On a pas tout le temps le temps hein ah, oh, okay. on a pas tout le monde temps. On a pas tout Non, mais ça, je peux pas monter sur moi encore. me faut. Ouais. Tap mmh. là ouais. Mais ça Oui, je sais que c'est une porte et je peux ouvrir une porte. Je sais pas combien. c'est mmh. Allez, casse-couille. <rire> Bon, en fait, c'est faire les Non, ça, juste ça qu'il fallait faire. Non, Oh, ah, il, il met 3 heures ouais. pour parler. Hein. Ouais, c'est Une top. Euh... Ouais, de... C'est un jour. Nouveau... Ah. Ah. après c'est ouais, ça, donc si tu tombes, tu peux remonter par les d'accord par contre il faut des machins pour les oui alors, du coup c'est super compliqué mettre sur le truc là, en bas ah ai en est 30 ouais je l'ai mis, euh, mis, oh, cool. mis sur carré j'ai mis sur carré Dans ça on est bien Ouais. voilà comme ça. Ouais, ils font, euh... Ah, ouais, attends, parce que je suis en mode rapide là. Ouais, parce que non, okay, okay. Ah, détails, là, oh, okay. oh. Ah, je Ah, j'adore ces deux là. Ah oh, parce que... Attends, bon gros, ouais. si tu veux, je vais faire. Hein. Ouais. Ah, des des, des... C'est quoi, le... De lance-pierre Ouais. Des carrés. Non. Ouais. Ah. Attends, je vais mettre la vitesse ah, ah, oui, faut que tu fasses sur l'araignée, la là. Tu peux te mettre devant, Devant l'araignée, je pense. Devant l je peux filer avec une équipe non c'était bien euh non ah ouais il y en a encore une après je crois qu'on montait doucement doucement ouais. Ah, ouais, non oh non Doucement je peux pas tuer Mais essaye de mais doucement bon, attends, Non mais faut que tu, tu peux pas la tuer celle-là oh. Elle est trop hop oh. okay. Non Elle Ah faut... peut-être que si mais. La... Elle est là, hein Ah Mais ici je crois que tu peux pas la. Elle est là. Parce que.. C'est. Pour toi quand on a l'air ou quoi Mais, euh, ah non, c'est une autre qu'il Je crois que tu vas taper dans le mur. Oh, je crois, hein. Pas sûr. Hein. Non. Ça. Tu vois, tu peux pas la tuer. Ouais, il tu viens dedans. Mais tu peux pas la tuer, il faut que tu grimpes, mais comme ça, tu vois. Pas rapide, Bah pas à son côté, hein. L'autre côté, c'est pas Non mais là, ah oui mais après ouais, elle a il y a un... qui... point. se Ouais ouais regarde là Et après ouais, un... faut pas que pas que tu ailles là en fait. Ouais de toute façon elle peut se quand même mais si tu vas par euh... par... Mais là, elle m'a détecté déjà les m'a... Mais oui mais tu vois, si t'es arrêté du coup elle vient plus fois. toi Ou alors faut que tu ailles mais quand elle est tournée Là tu, es tu peux y aller ah oui, j'ai eu le bébé. Ah, je crois que c'est ça. Mmh. Mais si tu vas doucement aussi, euh, tu peux. Je vais juste me mettre la vitesse euh, avec ce Non, il faut que je t'ai là, non Non, si tu vas au bout, il va descendre tout seul. Non, ça va pas, pas ouais, je dis, là. Merde. Il va y voir. Ouais, il va y voir. On va C'est un, c'est ah, Ouais. Il y a un bouton. Oui. Il y a un bouton, là. Il y a une travise à moi. Ah, ça ah Un bâton, ou quoi Parce qu'il y, a... qu y a du feu. Ah, il ah, y a un temps limité, il y a un temps limité. Il faut, faut... faut c'est mais c'est pas celui-là, merde Mais t'es toi Oh, hein c'est super rapide, il faut faire Mais non, c'est ça Ah, il faut allumer cette torse C'est quoi faire Bon, un à vous, Ah ouais, et t'as un bâton Le bâton, c'est de là Mais euh, fais le truc d'abord euh, Le truc du oui. saut non Hein du saut, avant T'es avec ça Non, mmh. Mais, mais non mais le truc du saut Ouais Ah oui Mais hésite hein oh, mais. Ça fait peur, ça roule ouais, ouais. ouais ça roule juste Donne un coup d'épée Où ça Où ça Non mais pour Bien. éteindre Pour... Euh, C'est rond non, t'as fait euh, 3 toi. Ouais. Bah, bon, pourquoi il prend ça Mais c'est toi qui l'as Tiens, c'est mais par contre, t'arrêtes à animer. Ouais, mais bah, t'arrêtes à c'est Ah, mais vraiment... ouais. il saute pas Mais arrête, t'as là-dessus <rire> C'est seulement quand il faut sauter en fait. Oui Oui C'est bon là ah C'est bon C'est bon là C'est bon C'est C'est C'est C'est Il y a un autre coffre ce côté, une de côté, c'est un peu Un petit coffre, vraiment, ça va donner de l'argent. Non ah, on bah, va. Ah. Bah en fait. Ah, euh, c est... C est... Ah. Ouais, c'est comme Ah des, ouais. euh, des munitions. Pour son... En fait ce côté-là, il y a un coffre. Un, un petit coffre. Je, je, je veux un coeur ou d'argent. Ah, attaque, il faut qu'on se Mais avec un lance-pierre. Ouais, non. Non, on va voir, Mais si, il faut sauter dans la de d'araignée. Ah, bah deux là, en fait. Attends. Ouais, ouais, mais pas Tiens qu'on a les On est pas mort. Oh, non. Oh, non. Là, faut tu sautes monter tu, sautes. Non, faut tu sautes. Sur, sur la toile Mais oui ah. Ou t'as tué le monstre Là Dans le vide Bah oui, il y a une toile d'araignée qui hein? va ta. À... Que tu dois casser à partir de haut C'est trop. Bah, non Tu monter C'est l'autre bouton Tu pas C'est parti Ça remplit Ça doit C'est bon, t'es full là Hein T'es full T'es full Bah t'es full C'est-à-dire t'es plein Ah, pour monter où il y en a rien en plus Ah mmh. Oh, ils sont revenu gars hein. <rire> Oh non, mais j'ai vu On a accéléré en plus. venus Ils sont venus Ils sont venus Il y a Je y encore de milliers trucs. Tu peux parler euh, du jeu ah après t'as Ah oui Bon vas-y de droit hein. Ouais On pas trop avancer avec lui que... Ah, sur le bouton T'es T'appuies sur le bouton Et hop, on pour sauter Et là il va sauter ah, ouais. Tu pas Moi je m'en pense... Ouais maintenant oh. ouais, on va ah, un peut-être monté Ah on de il non y'a pas on va jouer en accéléré il j'ai la même Là, que tu veux pas par pas, pas. pas, Oh pute T'es là, ah là, j'étais là Il jouer Il y a trop de trucs il un Robin, un Robin. Je sais pas, ça se prend normalement un rouge. Oh, ah, tu pièce. <t 'en> <t 'en> <t 'en> tu vas vite tu tu vas vite tu va vite tu tu vas pas tu vas vite tu ça vite tu va pas tu vas vite tu vas vite tu vas je tu d'abord quand tu tu vas vite tu Un je fais ça en fait vas euh, vite Ah oui, tu vas dit monter plus haut, mais bon, on peut monter plus haut. On peut pas monter plus haut. Bah si, il y a une être là-bas. C'est pas assez haut, là. Mais tu montes par où Mais par là-bas, tu vois là-bas. C'est un autre quoi C'est Là. Nienne, dans le vide, dans le vide. Bah oui. Non si tu vas 5%. Mmh. Mais Il n'y a rien que fait, t'avais pas confiance, mais, mais c'est pas C'est c'est pas où on vient. Bah t'as mal sauté alors. Mais n'importe quoi, Il y a rien de plus haut. Bah t'as mal sauté. as mal sauté? Bah t'as mal sauté. <rire> pas sauté bah, C'est ah, euh, la... le plafond. Ah, toi dernier tu parles Oui. Ça, faut peut-être sauter. Euh au milieu carrément bien ouais. au milieu ouais. ah il y a un autre seau à alors mais oui il euh, oh, ah, ben est en a un autre tu C'est lâches non mais ils est revenus ah bon bon bon ça va ça va maintenant revenu ah il ah, y a un cœur je l'ai eu en plus ah bah c'était au niveau du cœur non ah mais une la planète on va passer trois heures Tiens, tu veux essayer de nous remonter un peu Ah bah bon je <rire> vais. Vas-y, alors tu vas obligé d'aller t'acouer, tu vas faire toi Tu vas plus monter là sur un... Ah ça c'est pas un peu... Non. Je reviens sur la... toi dernier c'est c'est le dernier oui, là, tu vois. Euh, Et uh, le dernier, ouf. Ah bah c'est le dernier Ouais, ouais, on fait une vidéo de vous j'arrive. on fait... <rire> non, non, bah, pas bah, bah, bah, Il y a monde. avec la en haut, là. Non, non ben pas de vie. Vie. déjà 20 c'est quoi Non, c'est du tout. Hop, je suis le chemin. Ça va dire qu'on enfin Quoi Et On a dit à 30. C'est un truc 30 hein. T'es tu me faire un petit peu pour vous dire je vais de temps de ça côté. Ah, ah ouais, T'as bien ouais. ouais, On a vu te donne euh, des cartes des cartes. Bien vu Parce que t'en ouais. as peu besoin Ouais... T'as besoin Ouais, avec les Ouais, besoin. Ouais, On va par là... il va par là... Et puis on monte ça... Hop Là, là, là, là. Bah bah <rire> ouais, okay. faut que tu y tout doucement, pour vois qu'il la... a rien rainier... ouais. Faut que rapidement. Non mais là. c'est tu es pas bon là, tu vas tomber direct. Faut que tu déclares ouais, l'autre. Bah j'y étais doucement Mais <rire> ouais mais faut que tu t'arrêtes de.. Dès qu'il y a tout. Faut que tu t'arrêtes. Euh... Il y a qu'elle devient gelée, ouais, il faut que tu t'arrêtes. Il faut pas que tu ailles au milieu et tu vas la toucher, tu vas mourir. Ah bah oui. plus vais là alors. Attends qu'elle se retourne. Là elle se regarde. Ah non, hein. bien. Doucement, doucement, doucement. Attention, <rire> attention, regarde. <rire> Pas mmh. Mmh. Mmh. Mmh. <rire> ouais, un... vas avance, ouais. toi, tu peux y aller. Avance, avance, avance, avance. Mmh. Vas-y. Oh, on va faire ça, tu bien mmh. rapide en fait. Mmh. Mmh. Rapide, en fait. Mmh. Ah, ah, ça est tu veux rapide mmh. ah, ben, Oui. Ils ont fait un hein, troll. Voilà, ça. Moi je faire à toi Ouais. Donc, ah, pour produire Non. Okay. Non, c'est pas fait. Bah, non. Je vais Parce que là, t'as vu, il y a déjà des trucs pour sauter. T'as été, as... Comment on fait pour remonter tout en haut Tu passer par là une... Non, ah, mais c'est ma gueule quoi. Bah si, y'en a un là maintenant Mais quoi ouais, Je vais marcher pour rien Non non non C'est bizarre on est au plus haut Ouais Ouais les gars c'est du -ce oh, Oui, j'ai un point en moins. Je vais faire ça avant. J'ai déjà. ouais c'est un petit coffre il les petits coffres comme ça il y a eu un cœur ouais il un cœur non, non. ah demi-cœur non un cœur ouais mais après il faut après pour le remplir ah un cœur de euh, tombi il y a un cœur un de tombi ça par contre c'est vrai ouais. Encore lui Tu viens là-dedans Il y a un hérisson Un hérisson c'est un mojou. D'accord c'était ça que je voulais faire. Oh. dans la version Master Quest t'as juste à baisser comme ça c'est bon. J'ai pu faire Jolie, c'était quoi ce que je comme merde Ouais attends. Ah non je suis Ah l'eau elle est revenue en fait. Il doit pas fait le choix, comme il a c'est parti. Il m'a tombé C'est plus... Non, pour rien, c'est facile. Et ça je l'ai découvert bon, par moi-même qu'il fallait faire euh, des de, de jeter, de jeter des noix et un... Voilà il en plus là ah, Tiens, là c'est tapé 10 jours Par contre ils me des trucs pareil j'ai pris tes oeufs Tiens quand même là j'ai tous les oeufs ils sont pas apparemment qu'est-ce qu'il gueule ok oh, tu vois quoi tu veux le viser viens Allez, ah ben. je rentre une Je oh, on va oh, ouais, C'est pas quand même, je suis dans lui, il n'y en a qu'un. Ah, c'est suffisant pour le tuer en fait. j'ai un coeur mais vu ah, que j'ai ouais. plus de vie je cherche de la vie mmh. oh, bah, ça une bonne... ah non c'est bon c'est ce... bon. oh, oh, un objet. un objet ouais village non on regarde mmh. devant l'arbre tu changer. un veux le chan mmh. pas mmh. mmh. mmh. je comment ça se regarde mais je le non, il oh, euh, ça va. Ah, on va voir quand même ça. Un ouais. oh, là, il est va Il est qui, euh... hein de quoi tu qui, euh, qui parles de... ah, ça. tu parles de Sonic bah, c'est un peu comme la robotique. tu veux dire robotique ah ouais, il filme plus rien moi Hein mmh. On prend c'est la connerie. très fort. de la destinée. Il m'a donné quoi Il m'a donné un truc. Euh, OK. Oh, oui. Et ouais, je te jure, ça rente un coup. Tiens. Oh. Hop là, c'est Ah, c'est lent. Alors, ça va vite. ça bon être s'arrête ou on va encore un truc après ça va faire beaucoup de place dans mon arme pas... qu'est-ce qu'il veut encore lui Hein Ouais... Enfin va... On fait pas... Féculer... Par exemple... Ok Donc... Euh, on va faire un bonbon... C'est ça que c'est oui. Bah un bonbon à un boss c'est pas... C'est <rire> ouais, ouais. bien encore ouais. Y'a plus de 100, que... non, bah, non. Oui. Ouais, 100 <rire> Ah, c'est pas on <rire> c'est ma planche. <rire> ah, Ah On C'est ma On s'arrête sur la planche de nuit. Allez-y. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous.